Bonjour, bienvenue à tous les participants à cette euh, session intitulée « Insuffler l'open éducation à l'échelle d'un établissement euh, ». Je vois que les gens se, sont en train de se connecter, donc on va laisser 2-3 euh, minutes pour que tout le monde arrive. Hein. Nous avons 75 inscrits et il y a pour l'instant 14 personnes connectées, donc euh, il manque pas mal de gens. Et ça arrive, ça arrive petit à petit. Est-ce que vous m'entendez bien, déjà Est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez correctement Parfait, merci. Je propose qu'on démarre tranquillement à 14h05. Les gens arrivent petit à petit, voilà, on arrive à 20 personnes connectées. Prenez le temps de prendre connaissance avec l'interface de l'outil pendant que, en attendant que tout le monde arrive, hein, vous avez sur... Sur la droite de votre écran, un ensemble d'onglets, le chat. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà compris comment utiliser le chat, ce qui ne devrait pas être une surprise, puisque cette conférence a démarré depuis un peu plus d'une journée maintenant. L'onglet questions sera éventuellement sera utilisé pour répondre à vos questions. Donc, Vous pouvez poser des questions et voter sur les questions des autres pour les mettre en avant dans l'onglet questions. Donc, le chat, c'est la conversation classique. Et puis, euh, l'onglet questions sera réservé à des questions pour pour les différents participants. Euh, sondage, je pense qu'on ne l'utilisera pas. Et puis, euh, moi, j'ai un onglet participants, mais euh, je pense que vous l'avez aussi. Pour l'instant, nous sommes 21 personnes connectées sur 75 qui se sont inscrits. Encore deux minutes et on démarre. Alors s'il si y a des problèmes de son, ça peut être de mon côté, mais ça peut être aussi, je ne sais pas si c'est seul, mon micro n'est pas très net. Alors voyons quel est le micro qui est utilisé. Euh, paramètres. <coughs> Euh, voilà. Est-ce que euh, le son est meilleur maintenant J'ai changé de micro dans les paramètres. Oui, alors c'est ok 14h. Bon, ça peut être un problème de bande passante et là je ne peux pas faire grand-chose. Donc pour les derniers arrivés, je précise qu'on démarre à euh, 14h05. Euh, dans très peu de temps maintenant, nous sommes 23 personnes connectées sur les 75 inscrits. Voilà, démarré démarre il y a 5 minutes, donc euh, allons-y. Donc bienvenue à nouveau à cette session euh, Insuffler euh, l'Open Education à l'échelle d'un établissement. Alors nous avons euh, souhaité... Euh, avoir une, une session qui s'intéresse plus à la gouvernance de l'open éducation dans, dans un établissement d'enseignement supérieur, une université typiquement, mais euh, ça peut s'appliquer à, à tout type euh, d'établissement. Euh, L'idée étant de, de, de voir où on en est, de faire un, un, un petit point, et puis d'avoir euh, un retour d'expérience euh, d'une université, l'Université euh, catholique de Louvain. Euh, devine nous parlera de, de son expérience et de comment il a, il a essayé d'insuffler euh, l'open éducation à l'échelle de son établissement. Alors euh, pour, pour euh, débuter, je voudrais euh, excuser l'absence d'Arnaud Guével, qui était prévu, euh, qui devait aussi euh, intervenir, qui est vice-président de et ressources éducatives libres de l'Université de Nantes. Et euh, il a dû renoncer à euh, finalement à, à intervenir pour, pour, pour des contraintes d'agenda. Euh, cependant euh, donc je voudrais préciser que l'université de Nantes est, est en avance sur ces questions là et que les questions d'éducation ouverte euh, sont portées par l'équipe présidentielle la, le, la, la présidente de l'université de Nantes a ouvert cette, cette conférence euh, hier matin et elle a nommé un vice-président formation et ressources éducatives libres donc c'est vraiment porté au plus haut point politiquement dans, dans l'université de Nantes et euh, l'université de Nantes accueillera la conférence internationale Open Education Global à Nantes l'année prochaine en 2021. Donc la conférence qui va avoir lieu la semaine prochaine euh, sera à Nantes, on espère en présentiel, l'année prochaine. Donc euh, je présente maintenant Yves Deville qui est professeur conseiller du recteur pour l'université numérique et de l'Open Science à l'université catholique de Louvain et donc il nous présentera tout à l'heure, voilà, bonjour Yves, il nous présentera tout à l'heure Bonjour. C'est lui qui va animer de, de beaucoup cette, cette conversation, puisque nous ne sommes que deux sur le promo. Alors je vais faire d'abord une petite introduction au sujet, euh, même si euh, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà suivi de nombreuses sessions de, de cette conférence, donc euh, je ne sais pas que vais apprendre grand chose, mais euh, j'espère qu'il y a des gens qui sont venus uniquement pour euh, des questions de gouvernantes, donc, euh, effectivement, l'open éducation, bah, c'est une, une stratégie... Euh... Pierre, Pierre le, le son de ton micro est, est, est assez mauvais. Et donc, peut-être que si tu coupes la caméra, à ce moment-là, oh, le, le, le son sera amélioré. Je coupe la caméra. Regardons. Voilà. Alors, est-ce que, est que vous m'entendez mieux sans la caméra C'est pas vraiment beaucoup mieux, non. Ce pas vraiment beaucoup mieux. Euh... Euh... Oui, bon. Perrine dit que c'est quand même meilleur. C'est quand même meilleur. Bon, bah, de toute façon, je peux pas faire euh, grand oui. chose. <rire> Donc, il euh, y a une stratégie internationale, une stratégie européenne d'open science, et une stratégie française d'open science pour, pour ce qui me concerne, euh, puisque je suis une université française. Mais l'open science, euh, ça gagne moins Bon, très bien. L'open science, c'est aussi quelque chose qui résonne avec les valeurs universitaires de libre circulation du savoir, de coopération, de fraternité entre entre les, les, les universitaires des différents pays, et puis de reconnaissance de, de l'expertise aussi des, des universitaires. Une, une vidéo YouTube signée par quelqu'un qui n'a qui n pas, euh on ne sait pas d'où il vient aura moins d'influence, sera moins facilement reconnue qu'une université une, une, une, une vidéo qui aura été postée par un universitaire. Euh, Puisqu'il vient avec tout son bagage, hein, il a fallu faire des études importantes et c'est notre mission euh, universitaire de produire du savoir et aussi donc, de, de le diffuser. Donc, euh, pourquoi l'Université de Lille euh, a décidé d'organiser cette, euh, cette, cette, cette conférence ben, D'une part, parce que euh, Perrine de Coët-Logon, qui est avec nous, euh, est dans, euh, dans le board d'Open Education Global. Hein, c'est d'abord une initiative de, de sa part. Mais nous avons tout de suite adhéré au, au projet puisque l'Université de Lille est, est, est engagée dans, dans l'éducation ouverte, la production et, et la diffusion de ressources éducatives libres. Euh, D'une part, puisqu'elle héberge l'une des universités numériques thématiques françaises qui s'appelle l'Initienne, hein, l'Université des sciences en ligne. Elle adhère à toutes les universités numériques thématiques françaises, hein, il y en a huit, et puis à FUN aussi, hein, France Université Numérique, qui, euh, qui diffuse... Euh, qui est un acteur majeur aussi de, de la diffusion de, de, de ressources éducatives libres. Nous avons aussi une direction de l'innovation pédagogique euh, ou travail périme, qui porte aussi euh, ces, euh, ces, ces questions, hein, avec tout ce qu'il faut comme, comme support matériel, humain, aux, aux enseignants, chercheurs, qui euh, voudraient euh, se lancer dans la production de, de ressources éducatives libres. Alors, la question, euh, notre, notre université comme la mienne euh, est, est engagée dans, dans, dans ces questions-là, mais en fait, elle est engagée relativement ponctuellement, et c'est surtout des pionniers, euh, des gens, euh, quelques, quelques collègues très engagés qui produisent euh, des ressources éducatives libres. Mais euh, le, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est comment aller au-delà de ces pionniers et, euh, et, et passer à l'échelle pour que l'ensemble du corps euh, enseignant se saisisse des ressources éducatives existantes les utilisent, les réutilisent et en produisent aussi, contribuent au patrimoine euh, commun, au, au commun de, de, de, des ressources éducatives libres. Alors, il faut d'abord faire de la sensibilisation. Hein. Euh, je, je, je raconte que quand je suis arrivé, moi, vice-président numérique, euh, en 2000, janvier 2018, j'avais jamais entendu parler des UNT. Alors si j'avais entendu le mot initial, parce que quand même, euh, c'est hébergé chez nous, donc euh, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. donc... Moi, professeur d'informatique dans, dans l'université depuis une vingtaine d'années, ben, je ne connaissais pas finalement euh, ces, ces questions euh, d'université numérique thématique. Par contre, euh, depuis toujours, je mets mes cours en ligne, je réutilise des ressources qui viennent de ci, de là, euh, que je trouve en ligne sur, sur Internet. Donc, on, on a des gens qui, qui pratiquent, euh, mais sans savoir. Voilà, donc... Euh, euh, sans, sans connaître les, les, us, les us et les coutumes euh, qui, qui régissent la bonne utilisation euh, de, de ressources éducatives libres et comment aussi produire des ressources qui vont pouvoir être utilisées par d'autres. Donc il y, y, y a beaucoup d'informations, de sensibilisation euh, à faire auprès de nos collègues euh, sur euh, bah, donc, comment trouver les ressources, euh, comment produire des ressources existantes, comment se tenir au courant de l'actualité des ressources euh, existantes dans la discipline de chacun hein. nous sommes une université euh, omnidisciplinaire et donc euh, euh, comment communiquer aux profs de maths les ressources de maths, euh, aux profs de psychologie les ressources de psychologie. Et, et voilà, donc c'est quelque chose qui est compliqué pour euh, d'organiser la communication interne. Hein. Et puis faire connaître aussi les services d'accompagnement qui, euh, qui existent à l'intérieur de l'établissement et, et, et à l'extérieur. Donc ça, c'est une grosse partie, la sensibilisation, et pour l'instant, on ne sait pas très bien faire encore chez nous, hein, on, on y travaille. Euh, L'autre partie, bah, c'est lever les blocages. Hein. Il peut y avoir euh, pas mal d'inquiétudes euh, sur euh, sur ces questions de ressources éducatives libres, euh, des blocages sur sur la réputation. Est-ce que je suis légitime Est-ce que euh, je, je, je mets en jeu ma réputation euh, quand quand je produis euh, euh, des ressources éducatives libres euh, Oui, eh ben, bien sûr, bien sûr, puisqu'on les signe. Mais on construit sa réputation. C'est comme quand on publie un article scientifique. Euh, on construit sa réputation, sa réputation au fur et à mesure qu'on qu'on diffuse des ressources et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de se lancer. On a tous des choses à dire, on est complètement légitime en tant qu'enseignant dans une université pour, pour produire du contenu éducatif. Donc, euh, bah, c'est plus euh, essayer de rassurer les gens euh, que, euh, sur leur légitimité qui est là. Il euh, y a une crainte aussi du plagiat et de la contrefaçon, hein, de, de, de réutilisation euh, sauvage par... Euh, par des, des, des structures commerciales plus ou moins claires qui essayent de faire de l'argent avec des, des ressources qui auraient été faites par, par de l'argent public, hein, qui accélère des, des, des enseignants de l'université. Euh, oui, euh, oui, voilà, ça il faut, faut rassurer là-dedans, j'espère que oui, je nous aidera à, à répondre à ces questions-là. Euh, la, la, la juste reconnaissance aussi de des gens qui prennent du temps pour, pour produire ces ressources, hein, euh, comment euh, leur donner euh, à des droits d'auteur, euh, les reconnaître. Alors, est-ce que c'est juste leur salaire qui suffit Ils sont effectivement payés pour produire de la connaissance et donc euh, aussi, euh, ça fait partie de, de, des missions des universitaires. Mais il euh, y a des gens qui ont un investissement nettement euh, plus important que la moyenne dans, dans, dans ces questions-là et, et qui pourraient être reconnus reconnu aussi financière, financièrement. Donc, ça prend du temps. De, de produire ces, ces ressources et donc euh, il y a besoin d'avoir un référentiel d'activité de, de, de l'enseignant dans, dans nos établissements qui permettent aussi de reconnaître ces activités-là dans les activités d'enseignement et donc dans, dans le quota horaire qu'on a à faire dans, dans l'année d'activités de, de, de, d'enseignement. Donc, cette, euh, cette reconnaissance, hein, qu'elle soit financière ou, ou réputationnelle, euh, euh, est, est aussi un blocage à, à lever. Euh, et puis il y a euh, des, des, des gens qui pourraient avoir euh, aussi des questions euh, autour de la, de la précarisation du métier d'enseignant qui se disent euh, des, si, euh, euh, si les gens puissent, peuvent suivre des cours en ligne, euh, ben on n'a plus besoin de nous et puis euh, on va avoir euh, simplement des gens qui pourraient ça pour surveiller les étudiants pour les accompagner dans, le, dans leur apprentissage en ligne et puis, euh, et puis finalement on n'aura pas plus besoin de, de, de, de, de vrais enseignants universitaires euh, si tout le monde, met tous ses courants. Alors ça, c'est une autre question. Euh, je pense qu'avec le confinement qu'on est en train de vivre, on se rend tous compte que la, la, la présence au quotidien auprès de nos étudiants, ben, c'est ça notre vraie valeur ajoutée. Hein, Au-delà de, de, de la production de connaissances, c'est aussi l'accompagnement humain qu'on qu apporte à, à nos étudiants qui est, qui est primordial. Et donc, euh, cette, cette prise de conscience, je pense, euh, a eu lieu pendant, pendant le confinement et devrait euh, lever ce, cette inquiétude, à mon avis. Mais bon, vous pourrez partager ou pas cet avis. Et puis euh, finalement, mais, euh, quand on a dit ça, c'est est ce qu'on construit une politique au niveau d'un établissement pour inciter euh, à la production et à l'usage de ressources éducatives libres et, et, et comment on fait ça. Donc pour, euh, bah, pour nous parler de ça, je vais maintenant passer la parole à, à Yves Deville, donc de l'Université catholique de Louvain, qui va nous expliquer euh, son activité. Je sors de, de scène et je reviendrai tout à l'heure. Voilà, merci Pierre, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, nous allons essayer de, de vous présenter la, la stratégie numérique de, de mon université, Louvain, en, en Belgique, et, euh, et par là avoir une réflexion sur euh, finalement quels sont les obstacles, quelles sont les opportunités pour une stratégie d'open education pour une université. Alors je vais vous partager des slides. Voilà, normalement vous devriez tous les voir, et vous me voyez normalement en, en, en petit en dessous. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions sur, sur dans le panneau à côté questions, et ce sera Pierre qui va, qui, qui va gérer les questions, éventuellement qui qui va m'interrompre s'il y a des questions pendant, pendant l'exposé. Il faut trouver le bon bouton ici. OK. Donc, dans cette présentation, nous allons un petit peu discuter pour voir finalement c'est quoi une stratégie. Et là, c'est vous qui allez intervenir. Et puis, je vais essayer de, de vous présenter deux stratégies qui ont été mises en œuvre et qui sont mises en œuvre à Lucé-Louvain. Le premier, qui date de 2015 à 2020, que j'appelle, je dirais, la phase expérimentale. Et puis, ce qui est en cours maintenant, ce que j'appelle la phase consolidation. Et puis après, nous aurons une, une discussion, une réflexion plus, euh, plus abstraite sur finalement quelles sont les opportunités, les obstacles pour une stratégie d'oublier éducation dans, un, à, dans une institution, euh, par exemple, euh, universitaire. Ok, alors je vous invite à, à aller sur ce site ici, euh, euh, dont vous avez l'adresse. Alors, normalement, je vais vous envoyer euh, un, un URL. Voilà. OK. Et euh, si vous avez ce, cette URL, vous avez, si vous cliquez dessus, vous avez alors accès à, à un sondage. Un sondage que nous allons faire ensemble. Et vous voyez, normalement, la première question qui apparaît ici, et je vais vous partager les résultats de cette première question. Je vous invite à essayer de, de à répondre à cette question. Alors, je vais vous partager l'écran des résultats. Je partage la fenêtre avec... Voilà. Et donc, vous avez ici donc, la, la question, vous voyez qu'il y a 13 personnes qui ont répondu sur 19. Voyons ensemble les, euh, les résultats. Voilà, intéressant de voir qu'il y a euh, quand même plus de 70% d'institutions qui ont désigné à 70, excusez-moi, c'est comme ça que vous voyez mon origine belge, euh, qui ont désigné un responsable d'une stratégie numérique. Et euh, je dirais que c'est quelque chose qui, qui augmente ces dernières années, euh, en 2015, euh, il y avait très peu de responsables euh, numériques, et c'est quelque chose qui, euh, qui augmente, ce qui est évidemment une, une très bonne chose. Voyons maintenant la question suivante. Donc, nous avons euh, euh, à peu près deux tiers d'établissements qui ont désigné un responsable pour la stratégie numérique. Alors maintenant, la, la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'institution met-elle en œuvre un plan stratégique numérique est-ce que votre institution met un plan Le fait d'avoir un responsable ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une stratégie. stratégie numérique, c'est au sens large ici. Donc, ce n'est pas nécessairement lié, euh, lié à, à, à l'open éducation, mais c'est une stratégie numérique globale. Voyons les résultats. 10 personnes sur 21. Voilà. Alors ici, on, on voit que c'est quand même beaucoup plus faible. Donc, il y, y a moins de la moitié qui sont... Euh, euh, qui savent qu'il qu y a un plan numérique. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a un tiers donc, qui ne savent pas si leur institution a un plan numérique. Et s'il y en a un qui ne le savent pas, c'est quand même qu'il y a un souci de, euh, de communication au sein de leur institution pour, pour faire connaître quels sont les objectifs de cette stratégie numérique. Ça, c'est déjà très intéressant au niveau, je dirais, gouvernance, de, de, de, de voir que euh, euh, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers ici. Hein. Euh, ça note comme des de, de bons enseignements pour, euh, pour les, les, les responsables des, des, des universités et des institutions. Okay Alors, une dernière question qui est celle-ci beaucoup plus ouverte euh, consiste à vous demander quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir intégrés dans une stratégie numérique dans votre établissement. C'est au sens large, ici on va avoir un nuage de mots, euh, donc, vous pouvez y répondre plusieurs fois il euh, n'y a, a pas de problème voilà, on voit que ça se construit au fur et à mesure ici c'est très bien alors il y a un moment où je vais c'est très difficile à lire parce que comme les, les, les données arrivent au fur et à mesure, le nuage se, se réorganise. Donc, je vais... Euh, 25, 26, 27, c'est très intéressant. Euh, je vais bloquer les réponses pour qu'on puisse lire. Voilà, nous pourrons voir ensemble que final, les ressources éducatives libres, c'est quand même le, le « le best ». Dans, dans la liste qui est là-bas, les autres sont plutôt quand même au, au même niveau, transformation, accessibilité, euh, open éducation, documentation, open bien entendu, les MOOCs, open source, sobriété numérique, littératie numérique, ressources documentaires, enfin, ceci est, euh, sera en libre accès bien entendu puisque le, ceci est enregistré. Et c'est intéressant de voir que euh, ça tourne finalement autour de tout ce qui est un peu euh, open, mais aussi tout ce qui est aussi, euh, accessibilité du numérique, que ce soit par la littératie, que ce soit par rapport au handicap, par rapport aussi aux, aux, aux compétences. Voilà donc pour cet euh, exercice euh, que nous avons fait ensemble. Alors maintenant, je reviens sur la présentation. OK. Alors le... Le première partie, ce, c'est d'expliquer la, la, la stratégie que nous avons menée à l'UCLouvain, qui date de, de, de 2015, et cette phase expérimentale qui, euh, qui a introduit l'open education dans, dans l'université. Donc, euh, ça date de 2014, où nous avons eu un nouveau recteur. En Belgique, c'est des recteurs, c'est l'équivalent d'un président d'université en France, et ce, ce recteur a, a souhaité. Euh, nommé à conseiller pour ce qui est ce qu'on appelle université numérique et c'est moi qui ai euh, assumé ce, ce rôle et euh, nous avons alors établi un projet d'université numérique pour 4 ans avec comme comme comme moto du numérique au service de la création, de la diffusion et de l'acquisition de connaissances mais derrière ce ce ce moto, il y a en fait un objectif d'une expérimentation d'une stratégie open. Ici, c'était une vision qui était assez top down c'est une vision que différentes, euh, différentes personnes avaient et qu'on souhaitait partager avec l'ensemble de l'université. C'était présenté, j'appelle le conseil rectoral, c'est-à-dire le, le board du, du président et des vice-présidents, et validé au conseil académique avec des budgets qui ont été alloués ensuite l'année euh, suivante. Et donc, nous avons fait en campagne pour dire, voilà, notre université maintenant se met en mode « open ». Et ça se déclinait dans cette dans cette phase expérimentale en trois volets. L'aspect Open Education, l'aspect Open Source et l'aspect Open Publication. C'était les trois parties de cette stratégie Open que nous souhaitions mettre en œuvre. Alors ici, je vais me focaliser sur les résultats, sur la partie Open Education et qui, elle-même, se, se décline en trois parties. Tout ce qui est ressources éducationnelles libres, les MOOCs et enfin les technologies au service de la formation. Et donc, dès 2015, nous avons souhaité euh, développer cette approche de ressources éducationnelles libres, donc l'objectif d'échanger librement euh, les ressources, et ceci est une affiche de notre campagne de, de, de promotion de cette stratégie. Alors concrètement, je ne vais pas vous définir parce que nous sommes dans une conférence au euh, euh, global, c'est quoi une ressource éducative libre. Vous avez les définitions standards ici. Juste insister que ça recouvre beaucoup, beaucoup de choses extrêmement différentes et ce n'est pas uniquement que des slides ou que des vidéos. Alors de, de manière très pragmatique, nous avons sensibilisé nos, nos enseignants, nous avons fait des appels à projets donc avec des financements pour inciter la production d'OR, en fait, il existe beaucoup de matériaux pour lesquels il ne manque pas grand-chose avant que ceux-ci ne deviennent des, des véritables euh, petites perles que l'on peut vraiment diffuser euh, au, au monde entier. Et nous avons aussi créé une plateforme OER pour pouvoir visibiliser euh, ces, euh, ces ressources par rapport au monde extérieur. Cette plateforme, c'est la plateforme ORUC Louvain, qui a été mise en œuvre maintenant il y a 2-3 euh, ans, et euh, d'un point de vue très, euh, très pragmatique, vous avez l'adresse de cette, de cette euh, plateforme, nous avons à l'heure actuelle 680 ressources qui sont, euh, qui sont disponibles. Vous voyez le, leur répartition dans les différents secteurs, différentes thématiques, sciences sociales, euh, sciences naturelles, sciences médicales, euh, aussi euh, supports... Euh, euh, support académique et euh, pas mal de visites et donc c'est un, un, un site qui fonctionne bien tant, aux, tant au niveau de la production du dépôt que au niveau de la consultation et nous avons je dirais deux best-sellers on ne vend rien, on donne, on offre bien entendu euh, le premier ce sont des fiches euh, des fiches pédagogiques pour la chirurgie orthopédique et donc c'est tout un consortium de, de, de, de médecins et de chirurgiens qui ont conçu ces fiches euh, ce n'est pas uniquement Lucie Louvain, c'est euh, euh, consortium et d'autres universités. Et elles sont euh, extrêmement téléchargées et utilisées par euh, des médecins du monde entier euh, lorsqu'ils doivent euh, faire des opérations de chirurgie orthopédique. Notre deuxième best-seller, euh, ce sont euh, des, des, ce qu'on appelle les des cahiers du Louvain Learning Lab, qui est notre département... Euh, notre département euh, pédagogique de de de, de Luce et Louvain et euh, ils ont développé différents cahiers sur différentes thématiques qui sont tous mis en Creative Commons dont un cahier que je vous recommande bien entendu c'est le cahier sur open euh, open éducation qui existe en version française et en version anglaise aussi euh, be beaucoup téléchargé beaucoup utilisé maintenant si nous parlons sur le deuxième euh, la deuxième partie d'Open Education, les technologies, je ne vais pas développer beaucoup parce que je ne voudrais pas être trop technique ici, mais dans cette, euh, dans cette promotion et développement d'outils numériques pour l'apprentissage, nous avons essayé de favoriser les solutions open source. Vous avez ici une liste d'outils open source assez, euh, assez, assez, assez traditionnels euh, que nous utilisons et euh, que nous essayons de, de mettre en avant pour euh, favoriser euh, l'apprentissage. Et peut-être ici, un message, c'est que open source n'égale pas solution gratuite. Donc, utiliser l'outil open source, il y a un coût indirect. Le coût indirect, c'est d'avoir des personnes qui, euh, qui installent, qui euh, utilisent lisent documentation, qui, euh, qui expliquent et qui maintiennent les systèmes, si ces systèmes open source sont intégrés dans notre infrastructure, de notre université. Troisième volet pour ce volet open education, ce sont les MOOCs. Et là, dans ce volet MOOCs, je dirais que notre université est partenaire d'un des leaders de, de, de plateforme MOOCs qui est EDX, donc qui est Harvard et, et MIT. Nous avons lancé, je dirais même un peu avant ce projet de, de université numérique, un projet MOOC Experience, qui avait pour objectif de développer des MOOCs sous une forme expérimentale au sein de notre université. Et puis au fil des années, on, on a vraiment compris que si on veut que les MOOCs soient un succès pour notre université, il est essentiel que ceux-ci soient intégrés dans les programmes de notre université. Ça veut dire que chaque MOOC, aujourd'hui, est associé à une unité d'enseignement dans laquelle nos étudiants peuvent suivre pour des crédits. Et aussi, cette stratégie, c'est intégrer les MOOCs dans l'innovation pédagogique. C'est pas uniquement offrir euh, des cours à distance, mais c'est aussi faire de l'expérimentation pédagogique et aussi, volet important, c'est que les MOOCs sont un, un volet essentiel de notre stratégie internationale de l'université, puisque c'est des partenariats, ça permet aussi de pouvoir accueillir des étudiants, euh, des, des, des étudiants euh, étrangers. Au niveau des MOOCs, nous avons à notre université développé 38 euh, MOOCs, ce qui est beaucoup au niveau institutionnel, ce qui n'est pas beaucoup par rapport je dirais, au portefeuille total de l'université qui est à peu près de 3000 cours donc on reste quand même à moins, moins de 1%, euh, mais au niveau des MOOCs, c'est quand, quand même pas mal au niveau international, et en termes de, de, de, de fréquentation, vous voyez que nous avons sur, sur une année plus de 100 000 inscrits du monde entier, et notre objectif c'est d'avoir des MOOCs associés à nos cours, et nous avons, euh, euh, l'année dernière, nous avons à peu près euh, 6 000, 5 700 étudiants de notre université qui ont suivi nos propres MOOC pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir, pour pouvoir obtenir des crédits. Une autre euh, particularité, c'est que nous avons utilisé les MOOCs pour faire des échanges virtuels. Donc l'idée, c'est que nous avons euh, des MOOCs d'université bleue qui sont pris par un étudiant d'Université jaune, il choisit le MOOC, il le suit à distance, il, il, utilise, il utilise les ressources de l'Université bleue, il utilise l'évaluation de l'Université bleue, et la note de l'Université bleue est transmise à l'Université jaune, qui permet alors de, euh, à ces étudiants de pouvoir valider les crédits, c'est l'équivalent des échanges Erasmus, mais ici on est en mode virtuel, et ceci, euh, je pense, c'est quand même une, quelque chose qui est à développer, non pas au détriment des échanges physiques qui sont extrêmement intéressants, mais c'est en complément de ces échanges physiques Erasmus. La leçon retenue de cette première expérience, donc sur, sur sur quatre ans, c'est que euh, les, les messages d'une de, de, stratégie open, ce n'est pas toujours très très facile à à lancer auprès de nos enseignants, parce qu'en fait, l'open se situe à différents niveaux. Et pour mieux expliquer cela, nous avons présenté ici un modèle qui sépare, qui découpe en quatre parties une formation. En partie contenu, parcours d'apprentissage, la partie encadrement, la partie évaluation. Une fois qu'on a fait cette découpe, on voit beaucoup mieux que les OER se rapportent à la partie contenu uniquement tandis que les cours se rapportent à contenu et parcours d'apprentissage. MOOCs et MOOCs for crédit, là, à ce moment-là, on, on considère l'ensemble de la formation. Et donc, ce modèle permet de mieux cibler euh, ces, ces différentes stratégies open. Ça permet aussi de mieux cibler les outils pour chaque usage. Il y a des outils qui sont pour les parcours d'apprentissage, des outils qui sont plus pour l'encadrement, des outils pour l'évaluation. Et Donc, ça permet de mieux structurer cela et aussi d'avoir un encadrement technico-pédagogique qui est plus efficace par rapport, au, euh, par rapport à nos objectifs. Un exemple, c'est au niveau des interactions. Donc, si on parle d'interactions étudiants-contenu, mais on voit que ces interactions peuvent intervenir entre contenu et parcours d'apprentissage. Donc, nos cours courseware sont euh, finalement des, des interactions étudiants-contenu. Et si on veut des interactions plus riches qui englobent les interactions avec étudiants et enseignants et étudiants-étudiants, à ce moment-là, on est obligé de considérer l'ensemble des quatre, les, les quatre composantes en mode, en mode open, si on veut, euh, avoir ces informations. Vous avez la, la référence de l'article que nous avons publié avec deux, deux, deux collègues à Louvain sur ce, sur ce modèle. Ok, la partie suivante concerne maintenant le, le plan que nous sommes en train de construire, qui soit transformation numérique, et ce plan nous, nous l'appelons la consolidation. Alors, ce plan, il est, il a, il est en, en réflexion depuis, euh, depuis maintenant un an. Une première version a été, euh, a été présentée au, au bord de, de l'université. Il est en cours de discussion. Et ici, on change vraiment d'optique. Plutôt que d'avoir cette approche top-down où on dit on va essayer de, de proposer de, de l'open, ici on a pris une approche de bottom-up où on a vraiment été consulté les différents organes, les différents participants, les différents euh, partenaires du projet précédent, pour dire maintenant vers où souhaitons-nous aller. Et là, nous avons l'objectif a été de consolider et de pérenniser la stratégie open. Nous ne pouvons plus rester dans une phase expérimentale. Mon objectif à moi en tant que responsable numérique de cette stratégie open, c'est lorsque, à la fin de ce projet, finalement, je devienne totalement inutile. Et si je deviens inutile, je trouve que euh, j'aurai atteint l'objectif, c'est que cette stratégie open de mise en œuvre pourra se poursuivre au-delà d'un projet spécifique. Et donc pour cette pérennisation, il faut la pérenniser au sein des missions d'université et surtout intégrer toute cette stratégie, toute cette réflexion dans les instances et dans les services administratifs de l'université. C'est grâce à cette intégration que la pérennisation pourra ensuite voir, euh, voir le jour. De manière plus plus concrète, nous voulons avoir un projet qui est transversal aux missions d'enseignement et de recherche de l'université. Donc, On veut couvrir également les missions du rôle social de l'université, mais c'est assez euh, euh, assez standard pour une approche open. On veut aussi euh, mettre en avant l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. Il y a un autre projet dans notre université qui est, qui est relative au projet à la, à la transition, donc au développement durable, et euh, nous pensons aussi que, que l'Open doit avoir un lien avec ses objectifs de développement durable, et notamment avec l'ODD4, qui elle euh, vise à avoir une éducation de qualité et dans lequel l'Open a un rôle à jouer. Et je dirais que, aussi, qu'en termes stratégiques, nous voulons avoir une synergie avec la vision internationale de notre université. D'ailleurs, le plan que nous proposons est en, en, en relation étroite avec le plan de la stratégie internationale de notre université. Pour atteindre euh, tout cela, euh, nous avons une vision, je dirais, plus, plus globale dans laquelle Open Education est inclus dans une manière plus globale à Open Science. Et Pierre en, en, en a parlé tout au début euh, de cette de, de, de cette session. Donc la, la, la vision que nous avons, c'est vous avez en bas à droite l'open science, dans lequel d'un point de vue théorique l'open éducation se retrouve, mais également d'autres éléments comme open access pour les euh, revues scientifiques, l'open data pour les données, l'open source pour les, lo pour les logiciels. Tout ça fait partie de l'open science, mais en termes de, je dirais, stratégie pour notre université, nous avons préféré euh, avoir la vision qui est présentée en haut, en, en, avec les hexagones, dans lesquels nous avons séparé open science d'open éducation, parce qu'en fait, ce sont deux publics totalement différents. L'open éducation, c'est l'enseignement, open science, on va on va se focaliser sur la recherche. Ce sont des messages différents, ce sont des publics différents et des stratégies qui vont être différents. Même si l'objectif global, c'est de s'ouvrir, au monde, nous avons, nous avons séparé les deux. Au niveau de l'open education, il y a trois parties. La partie OER qui s'étend maintenant aux courseware. Donc, notre objectif, c'est de ne plus nous limiter aux OER, mais d'avoir également une véritable plateforme qui offre des coursesware. Nous avons le deuxième élément pour l'open education qui sont les MOOCs, mais là aussi, nous voulons généraliser. Les MOOCs, c'est ça euh, peut ça peut élitiste, ça coûte très cher de réaliser un MOOC. Et donc, on va euh, étendre les MOOCs à une stratégie de, de formation à distance pour les enseignements de notre université non, non nécessairement accessibles au monde extérieur, okay. même s'ils sont disponibles sous forme de coursware mais euh, n'ont pas toujours les ressources pour encadrer euh, 110 000 apprenants du monde entier. Et enfin, la partie outils digitaux pour soutenir cette approche de euh, stratégie, euh, stratégie numérique. Ok. Alors au niveau de euh, au niveau de Open Open Science voilà au niveau de, de, de open, open Science euh, nous avons les, les trois volets Open Source Open Access et, et Open Open Data peut-être revenir un tout petit peu sur, sur cette présentation de de Open Science donc ici on parle vraiment de recherche et vraiment de rendre la recherche les données euh, accessibles à tous les niveaux de, de, de, notre, de notre société. L'objectif, c'est d'accroître la transparence, la, la qualité aussi des, des résultats et aussi la, la coopération. Un aspect important pour le public scientifique, c'est la reproductibilité des, euh, des résultats de recherche. J'ai été, moi, effaré en, en, en apprenant, en lisant un article qui explique que 80% des données scientifiques, aujourd'hui, sont perdues en moins de 20 ans. Donc, 80% des données des recherches des 20 dernières années sont aujourd'hui perdues à jamais. Il y a une exigence croissante des bailleurs de fonds. L'open science n'est pas uniquement une, une mode, c'est aussi une obligation des bailleurs de fonds et aussi un objectif de rendre aux chercheurs à l'institution euh, cette, euh, cette propriété des publications de, euh, de leurs recherches. Quand on voit le coût des abonnements des, euh, du monde, du monde universitaire, c'est quand même assez euh, effarant de voir l'augmentation des, des coûts de publication et je dirais que l'open les, les, access tel que proposé par les grands éditeurs aujourd'hui euh, ne va pas toujours dans la bonne direction puisque ça va risque d'augmenter le coût de, de publication. Okay, mais ceci est certainement un autre, un autre, un autre dossier. Voilà, maintenant, nous arrivons à la partie suivante sur opportunités et obstacles pour une stratégie open éducation. Et ici, je vous invite à, à, à retourner sur sur, sur Et nous allons passer à la question suivante, qui est « Quel obstacle imaginez-vous pour la mise en œuvre d'une stratégie open education ?» dans votre établissement. Donc on, ici, on va se limiter au euh, à l'open education, en au, au termes de stratégie, okay, et on va on demander quels sont les, les obstacles que vous, que vous pouvez voir. Et on va voir la liste des obstacles qui va pouvoir euh, se mettre. Voilà, je regarde en même temps sur, euh, sur le chat, où je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi. Voilà, peut-être profiter de, de, de vous laisser de, de répondre à ceci pour euh, aborder différentes, la, la, différentes questions. Euh, y a-t-il des, des recommandations européennes de, de, quality, euh, de quality Insurance Là, je dirais de manière, euh, pas, pas, pas explicitement, je ne suis pas ça explicitement, mais je dirais que lorsqu'on compare nos, nos pratiques, euh, ce que nous faisons, notre université, par rapport au framework et par rapport aux, aux indicateurs, euh, nous sommes en fait conformes en, en, en grande partie par rapport à, ces, à, à cela. Euh, les, les bibli... La bibliothèque de l'UC Louvain est-elle sollicitée en tant que producteur de ressources éducatives dans le domaine des compétences euh, informationnelles? Euh, les bibliothèques ne sont pas sollicitées en tant que producteurs pour l'instant. Les bibliothèques sont des partenaires de notre de notre projet, mais elles ne sont pas pour l'instant, elles ne sont pas productrices de ressources éducatives libres, mais ceci pourrait pourrait évoluer dans un dans un proche avenir. Quel type de financement avez-vous cherché donc pour, le, pour le, le premier projet, donc de 2015 à 2020 Nous avons eu un, un, un financement de l'université dans, dans, dans ce plan stratégique pour mettre en œuvre euh, les différents volets. Pour tout ce qui est MOOC, c'est un financement extérieur que nous avons obtenu, donc qui est à des plans de financement de l'université, qui était complété par un financement de l'université et qui nous a permis d'arriver à 39 MOOCs. Euh, la, la production d'un MOOC est assez élevée. Donc on est quand même à plusieurs dizaines de milliers d'euros rien que pour la production d'un MOOC euh, dans une université. Euh, comment gère-t-on le multilinguisme sur les MOOCs En fait, nous avons des MOOCs francophones et des MOOCs anglophones. Donc, pour l'instant, nos MOOCs sont euh, monolangues. Euh, nous demandons à, à nos auteurs d'essayer d'apporter de, des sous-titres à leurs MOOCs. Pour que ceux-ci puisse être en, en, en format, en format bilingue, nous essayons d'être maintenant, d'être le plus systématique possible en termes de sous-titrage pour être, pour être multilingue. Donc, les appels à projets ont été sur fonds propres de l'université. Euh, j'ai, répondu, j'ai répondu à la question. Alors, la question intéressante sur la la validation des OR diffusées, nous avons eu pas mal de, de discussions et de réflexions à ce sujet-là. Faut-il, oui ou non, valoder, valider une diffusion d'une OR La réponse que nous avons donnée était non. Nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas euh, valider l'OR. Qui suis-je pour valider un travail scientifique d'un collègue Et donc, ce n'est pas mon rôle tout comme une publication scientifique, à partir du moment où il y a un académique qui met son nom sur la ressource, il engage sa responsabilité, il engage sa réputation, et donc nous estimons que c'est le fait qu'une personne mette son nom et se mette en avant, et la validation, et la validation à une diffusion de cette OR. Néanmoins, nous regardons bien sûr euh, les, les, les OR. Euh, nous les regardons, et surtout d'un point de vue technique, pour voir s'il n'y a pas trop de problèmes. Mais sur le fond, c'est la responsabilité de, de l'enseignant. Voilà, j'ai répondu aux questions qui sont sur les questions. Sur le chat, je reviens ici. Euh... Alors, je vois ici... Je reviens sur scène peut-être pour, pour t'aider sur le chat. Il y a alors Delru qui, euh, qui, qui, qui argumente que les publications scientifiques sont pourtant revues et validées par les pairs. Est-ce qu'on pourrait imaginer le même genre de revue, de validation par les pairs pour les ressources éducatives Tout à fait. Euh, je pense que c'est imaginable, mais je dirais alors qu'on est revu par les pairs. Et je dirais qu'il faut que ce soit au sein d'un même domaine ce n'est pas une revue par la personne qui est responsable de la, ou par un board multidisciplinaire. À ce moment-là, on pourrait imaginer, mais alors ce serait des, des, des genres d'OR scientifiques, des revues, des plateformes OR scientifiques validées dans lesquelles ça pourrait, ça pourrait être, euh, ça pourrait être euh, avoir une revue par les pairs. N notre expérience, c'est que finalement, c'est les y qui font, qui, qui font le, le, la review. J'ai un, un collègue qui, qui a déposé un, un, un syllabus interactif euh, sur, euh, euh, sur le networking, donc les, les, les, les réseaux, le domaine de l'informatique, sont... Son, ça a été téléchargé des, des milliers de fois, son syllabus est utilisé dans d'autres universités. Euh, c'est vraiment une visibilité extrêmement grande pour lui, pour ses résultats scientifiques. Et je dirais que c'est ce le public qui, à ce moment-là, par ces downloads et par l'utilisation, et par, les, et par les, les, les, les, références, euh, les références faites à cette OER qui, qui détermine si l'OER est de bonne qualité. Oui, tout à fait. Euh, on peut aussi euh, citer, par exemple, en France, nous avons les, les universités numériques thématiques qui, euh, qui montent des projets, qui financent sur appel à projet. Et donc, euh, la réponse à l'appel à projet fait déjà une revue, quelque part, euh, on est accepté ou pas, selon selon la qualité de ce qu'on propose. Et elles ont un rôle aussi de d'indexation des, des ressources éducatives. Et, et donc, cette indexation euh, se fait par des pairs qui indexent ou pas les ressources en fonction de, de, de, de, de la la qualité qu'ils qu leur reconnaissent. Alors, le nombre de... Le nombre de euh, un autre élément, peut-être, c'est que nous, nous avons une plateforme OR dans notre université. Pour être visible, il faut être sur les plateformes internationales. Il y a, il y a Merlot, mais il y, a, il y en a d'autres aussi. Hein. Euh, et donc, nous avons, nous, un mécanisme d'export de nos ressources vers ces, euh, ces, ces, ces, ces dépôts internationaux dans lesquels nous mettons des références vers notre dépôt euh, institutionnel. Et je dirais que Merlot, par exemple, lui, il a un rating. Et donc, ça permet en, en assez rapidement de voir quelles sont les ressources qui sont, euh, qui sont, qui sont intéressantes avec éventuellement des, des, des, des commentaires. Euh... Alors, le nombre de downloads, ce n'est pas la valeur d'une ressource. Bon, je pense qu'il faut, faut faire attention de ne pas euh, mélanger, mais je pense que c'est un indicateur. C'est un indicateur de l'intérêt de la ressource, non pas de sa valeur, mais de son intérêt. Mais ce n'est pas du tout un indicateur de sa qualité. Voilà, peut-être, euh, je vois que j'arrive au bout des questions et du chat. Euh, voilà, on va peut-être maintenant aborder euh, les, ce que vous avez mis dans les euh, dans les obstacles. Voyons un peu ensemble... Le pouvoir organisateur qui n'est pas professionnel, euh, pour être trop éloigné de ces questions, aucune volonté stratégique, absence d'idées politiques, ça fait un peu peur tout ça. Euh, le financement, la pérennité des outils open, tout à fait, manque de volonté politique, mise à jour des ressources, turnover de la service technique, oui, collaboration avec les entreprises, perte du pouvoir des sachants, tout à fait inexistence politique-qualité, acceptabilité du partage des ressources, rapport-investissement, visibilité, peur, bien sûr, la maintenance, évidemment, euh, problème technique, propriété intellectuelle, conservatisme, bien entendu, technique, idée-support, disruption du modèle éditorial classique, surtout pour ce qui est des, euh, des, des open books. Euh, dont je n'ai pas parlé ici, et de, euh, des publications scientifiques. L'ignorance, oui, très bien vu ça, euh, c'était vraiment un, un obstacle euh, évident, tout à fait. Euh, la peur des droits d'auteur, complexité technologique, la collaboration, manque, résistance des enseignants, adhésion des EC, je ne sais pas ce que c'est, euh, enseignants-chercheurs, j'imagine, voilà, complexité technologique, voilà, c'est intéressant. Je vais, en tout cas, ça pourra servir peut-être pour euh, la, la discussion, euh, la discussion qui pourrait euh, qui, qui pourrait suivre. Je reviens maintenant sur euh, sur opportunités, obstacles, et vous présenter quelques quelques pistes de réflexion sur ces euh, sur ces obstacles euh, et sur ces opportunités. Et je les ai classées par euh, par thème. Alors, le premier thème que je voudrais, c'est lié évidemment à ce que nous vivons tous aujourd'hui, qui est euh, Covid-19. Quand on me pose la question, on dit, tiens, finalement, euh, Covid-19, c'est un avantage ou un inconvénient pour ton projet numérique Alors, La réponse est double. C'est euh, bien sûr une opportunité, parce que c'est un champ expérimental extrêmement, euh, extrêmement riche. Il y a plein de choses qui se font. Euh, il y a une prise de conscience de mes collègues, que le numérique, finalement, ça sert peut-être un petit peu à quelque chose. Il y a quand même pas mal d'obstacles. Il y a quand même pas mal de collègues qui moi, le numérique, ne m'en parlait plus. Je voudrais revenir à quelque chose dans lequel je ne dois plus toucher au numérique. Et puis aussi, un autre obstacle qui me semble important, c'est que la vision que l'on a, en tout cas, dans cette urgence, qu'on appelle emergency remote learning, ce n'est pas l'online learning. Donc, on a une mauvaise perception de, euh, du numérique pour la formation à distance, il ne s'agit pas de refaire simplement, de, de transposer nos, euh, nos modes euh, pédagogiques présentiels en mode distanciel via Zoom euh, ou autres outils. Non, il faut exploiter les outils numériques et leur qualité pédagogique pour faire autre chose. Et on n'a pas toujours le temps avec euh, cet apprentissage à distance euh, en urgence. Voilà pour euh, premier. Le deuxième, c'est... Euh, l'ouverture des supports et contenus de, de, de cours, je dirais d'un point de vue institutionnel. Évidemment, c'est une opportunité, puisqu'on peut euh, l'université peut avoir une meilleure réputation, une meilleure visibilité d'elle-même et de ses, euh, de ses membres, l'université remplie son rôle social. Et en fait, il y a quelques universités, nous, nous avons pu euh, euh, voir ça, qui se disent « oulala, là là, si jamais je, je commence à publier mes contenus de cours, ben, je, mais qui va venir dans mon université Puisque qui va payer les frais d'inscription si tout est gratuit quelle est, quelle est la plus-value de venir à l'université alors Bon, évidemment, je pense que ce n'est pas un obstacle et que, au contraire, le fait d'avoir les supports qui sont visibles, c'est quasiment un produit d'appel. Si, si on voit les supports, à ce moment, on se dit « je suis intéressé par avoir la formation et par avoir la couche pédagogique qui accompagne ces supports ». L'engagement des enseignants et chercheurs dans l'Open, ça a été euh, c'était repris dans, dans le WOUCLAP, dans, dans, dans le sondage, donc je reviens un petit peu ici, sur, euh, bien sûr, euh, au niveau opportunité, avoir de, des leaders de l'Open, c'est extrêmement utile, nous en avons quelques-uns, vous en avez, nous en avons tous dans nos établissements, ceux-ci sont des ambassadeurs, mais c'est pas évident, hein pas évident d'arriver à toucher et, et, et de convaincre, ou, pendant... Pendant cinq ans, le premier projet expériment que j'appelle l'expérience, on a réussi à toucher pas mal de monde, finalement, euh, quand on voit le nombre de ressources euh, qui, sont, qui, sont, qui sont disponibles. Mais euh, c'est évident, surtout que pour certains, c'est une préoccupation assez secondaire. Euh, pourquoi faire ça J'ai déjà tellement de choses à faire dans, dans, dans, dans mon boulot d'enseignement chercheur. Pourquoi est-ce que je m'attaquerais à cela en plus Et quel est mon avantage pour moi Évidemment, la peur du changement qui a été reprise... Dans, dans, le, dans les critères que vous avez cités est un, un élément que je trouve extrêmement important pour lesquelles, dans lesquels nous essayons de, de travailler et d'apporter des, des, des solutions. Au niveau de la qualité, alors la qualité, bien sûr, cette approche open, c'est une opportunité parce que euh, ça favorise la co-construction, la collaboration, et donc on a des ressources qui sont de meilleure, meilleure qualité, et aussi on peut... Ça, c'est la construction, mais on a aussi l'accès à ces ressources de qualité qui, euh, parfois, sont, sont juste trop coûteuses que pour réaliser localement euh, au sein de l'université. Depuis que je fais euh, ce, ce, ce métier d'enseignant-chercheur, euh, à sa nombre d'années maintenant, j'ai des, des collègues, des jeunes collègues qui ont euh, en charge un nouveau, un nouveau cours à réaliser et leur euh, stratégie de base, c'est je vais refaire le cours moi-même. Tout ce qui existe dans la littérature, tous les, tous les syllabus, tous les notes de cours, tous les slides, tous les livres ouverts et tous les livres de référence, ils ne sont pas bons. Moi, je, je vais faire mieux que ça. Et ils font, ils, font, euh, ils font un syllabus, ils font des notes de cours, des polycopiers qui sont parfois de, quali de qualité assez médiocre au niveau de la forme et sur le fond, ils n'ont pas nécessairement toujours le, le, le temps de pouvoir de, de, de pouvoir passer du temps. Donc, cette ouverture nous permet d'accéder à des ressources de qualité. Au niveau des obstacles, et ça, je pense qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, cette difficulté de, de pouvoir identifier les ressources pertinentes. C'est quand même une jungle aujourd'hui, les ressources, les ressources disponibles libres. Comment faire pour pouvoir... Euh, s'y retrouver et voir quelles sont les ressources qui sont les plus pertinentes par rapport à mes besoins. Et on en a parlé aussi, euh, c'était souligné par un des participants, euh, lorsqu'on dépose une ressource ouverte, il faut la maintenir. Euh, évidemment, si c'est un, un, un, un domaine qui évolue, euh, évolue euh, moins, évidemment, ça demande moins de maintenance. Mais si c'est un outil technologique sur euh, un domaine qui évolue, ça demande euh, des ressources pour maintenir, maintenir cela. Okay. Au niveau maintenant de la transversalité de l'approche, donc je vous ai dit que notre stratégie c'est vraiment d'avoir une vision transversale de l'open dans, euh, dans toutes les missions d'université, enseignement, recherche et mission par rapport à la, à la société. Mais bon, c'est une richesse, puisque ça implique les différentes composantes euh, enseignement-recherche internationale, donc c'est extrêmement euh, agréable. Mais l'obstacle, c'est le risque de dispersion et la difficulté de, de, de donner un message et une vue globale à un enseignant je dois parler de open education, le convaincre. Lui, il s'intéresse beaucoup moins à la vision internationale. Et donc, pour l'international, je dois parler de, de, de, de l'intérêt de la coopération internationale. Pour la recherche, je dois parler open access. Donc, avoir un message global est peut-être un peu plus difficile. Mais au niveau institutionnel, je, je trouve qu'il y a une très grande cohérence d'avoir cette vision open dans toutes les missions d'université. Et je dirais c'est un peu ça notre, notre particularité à UC Louvain, c'est qu'on essaye d'avoir une stratégie, institutionnel, open, au niveau de l'ensemble des missions de, euh, de l'université. Et de ce point de vue-là, nous sommes, nous sommes assez soutenus au niveau institutionnel, et euh, bon, je regrette, je vois qu'il y a d'autres institutions, manque de manque de soutien, en tout cas, dans l'université, c'est un, un, un, un soutien euh, dans, cette, dans cette stratégie. Je reviens sur le rôle des autorités dont on a parlé aussi dans, les, dans le sondage. Les autorités euh, doivent donner, donner la pulsion, ils doivent, ils doivent soutenir les actions, ils doivent porter le message aussi bien en interne qu'en euh, qu externe. Et euh, l'obstacle, bah, c'est que euh, le monde de l'open est, euh, est quand même un monde essentiellement bottom-up, et donc il faut concilier cette approche d'autorité, d'un plan, plan numérique, d'un plan stratégique de l'université, avec finalement un ensemble d'initiatives qui sont prises quoi qu'il arrive. Donc il faut que ce plan puisse tenir compte et puisse fédérer et puisse euh, se baser sur ces initiatives et les intégrer pour en faire une vision institutionnelle. Une difficulté que je vois et qui pour moi est un obstacle, c'est qu'aujourd'hui, dans les universités, et notamment dans la mienne, euh, ces aspects « open » que ce soit pour les ressources éducatives libres, que ce soit pour l'open access, open data ou dans la recherche, ne sont pas suffisamment valorisés dans la promotion et dans les carrières. Il faudrait, selon moi, un meilleur soutien, une meilleure valorisation pour inciter les enseignants-chercheurs à se lancer dans Open, non pas par conviction personnelle, mais aussi parce qu'ils sont convaincus que ça va les avancer dans leur carrière. Ok. Au niveau maintenant financier, euh, en fait si on veut mettre en place des, euh, des résultats open comme c'est quand même beaucoup bottom up, beaucoup d'actions peuvent être réalisées sans avoir des budgets colossaux par la sensibilisation, par les discussions on met, euh, on met en place les plateformes à disposition ce n'est pas des, des, des budgets extraordinaires euh, donc pas mal de choses peuvent, peuvent être faites mais au niveau euh, obstacle, c'est que, en fait, si on veut les appels à projets efficaces, euh, ça a un coût. Et je dirais aussi pour tout ce qui est MOOC et formation à distance, si on veut euh, avoir euh, des, des, des cours qui sont euh, bien faits, ben ça demande des budgets qui ne sont pas nécessairement très petits. Les MOOCs sont consommateurs de budgets importants. Surtout qu'on passe au niveau international, surtout qu'il faut prévoir de l'encadrement pour des milliers et des milliers d'apprenants, et surtout que euh, les, les, les critères EDX de, de, de la plateforme sont des critères qui sont assez élevés et qui nous, nous mettons là-bas en devant, nous mettons devant en vitrine nos, nos cours euh, ou nos domaines d'expertise euh, les, plus, les, les plus avancés. Y a-t-il encore d'autres thématiques Au niveau de la technologie, peut-être euh, au niveau de la technologie, voilà. c'est bien sûr une opportunité parce que il y a les outils les plateformes numériques disponibles sont, sont nombreux et extrêmement riches et nous avons pu mettre en œuvre des plateformes ouvertes, que ce soit pour nos OR, pour nos MOOCs, nos articles scientifiques, pour les data, pour, pour, le, pour les logiciels. C'est très facile. Les obstacles c'est évidemment la difficulté pour certains de s'approprier les technologies. Je pense que c'était dit aussi dans les obstacles qui ont été cités dans, les, euh, dans, dans, dans le sondage. Il y a quand même pas mal de collègues qui disent « Écoutez, nous, vous nous donnez trop de technologies. Sélectionnez les technologies. » Et donc, notre but maintenant notre rôle est de dire « Nous ne vous donnons que certaines technologies, technologies qui ont été testées, qui ont été validées et pour lesquelles la plus-value pédagogique a été expérimentée. Et pour cela, il faut avoir un encadrement et support humain qui n'est pas négligeable. Volet, volet suivant, c'est euh, au niveau de l'administration. Je vous ai expliqué au début que dans, dans, dans, dans ce projet, notre objectif est vraiment d'avoir une pérennisation de cette approche open, et pour ça, nous devons impliquer les services administratifs. Et euh, c'est une opportunité, finalement, puisque ça va, ça va nous permettre, grâce à leur application, d'assurer cette, euh, cette pérennité. Et en fait, les administratifs, ils sont assez supportifs, ils sont euh, assez aidants par rapport à cette stratégie open. Ils voient ça aussi comme étant une mise en valeur, finalement, de tout notre patrimoine, de tout notre, notre, notre, ensemble, notre ensemble de cours. Donc, que ce soit pour l'enseignement comme pour la recherche, moi, en tout cas en interne, je ressens au sein de mon administration un support important pour, euh, en termes d'idées pour la mise en œuvre. Bon, au niveau des obstacles, euh, une administration n'est pas toujours aussi agile euh, qu'on peut le souhaiter. Nous sommes une grande université, euh, 30 000 étudiants, et donc on ne change pas les choses du jour au lendemain. Et ça se fait de manière... Euh, progressive et euh, nous espérons dans, dans, dans les prochaines années arriver à pouvoir changer les productions administratifs pour y intégrer ces, euh, cette vision open. Le facteur du changement, je dirais ça, euh, elle est présente ici aussi, je dirais moins pour mon institution, mais je dirais de manière un peu plus, euh, un, un peu plus globale. OK. Euh, le, point, le point suivant et dernier point, c'est l'aspect encadrement. Mettre en place cette stratégie euh, « open » dans l'université, ça nécessite d'avoir du personnel qui est dédicacé sur le projet. Ça peut pas être simplement un oh, texte qui est donné. Il faut que des personnes travaillent au jour le jour pour aider à la mise en œuvre du projet. Dans notre euh, premier projet numérique, nous avons eu euh, quelques personnes qui ont été, euh, qui ont été dédicacées, euh, dédicacées à cela. Et dans le projet suivant, nous espérons aussi pouvoir avoir quelques personnes qui vont être dédicacées. Important aussi d'avoir euh, des chefs de projet. Nous, avions, nous avons ici une chef de projet pour tout ce qui est partie université numérique, tout ce qui est OER, courseware, outils, outils numériques, et tout ce qui est également Open Science, nous avons une chef de projet pour ce qui est MOOC, ce qui était un projet indépendant. Euh, Aujourd'hui, notre objectif est d'avoir un projet global d'Open éducation pour l'ensemble de, de l'université. Donc, avoir des, des personnes en charge de ces projets, c'est essentiel pour, pour, pouvoir, pour pouvoir y arriver. L'encadrement, il y a un coût financier, et euh, la difficulté, c'est que, euh, bah, une fois qu'on a ces personnes qui travaillent, c'est difficile de, de, de s'en passer par après. Et donc, ça, c'est euh, difficulté de pérenniser euh, euh, ces personnes euh, dans des postes au cadre euh, de, de l'université. Voilà pour la, la, la vision que moi je souhaitais vous apporter pour ces opportunités et obstacles. Et, euh, et maintenant, je vais peut-être passer à la phase questions de voir, vous, qu'en pensez-vous Quels sont les, les obstacles que vous imaginez Quelles sont les opportunités que vous envisagez Et que nous puissions avoir une petite discussion sur, à ce sujet. Voilà, Pierre, je te, repasse, je te repasse la main. Oui, ben on va discuter. Euh, J'espère que le son va être correct cette fois-ci. Euh, J'ai noté effectivement énormément de choses dans ta présentation. Alors, on a déjà répondu, je pense que tu as déjà répondu à pas mal de questions. Il n'y a pas tellement de nouvelles questions dans dans le chat, moi j'aimerais revenir sur le, le personnel qui est effectivement, le, le personnel à mobiliser, qui était ta, ta dernière opportunité, ton dernier obstacle. C'est quel type de personnel C'est des technico-pédagogiques C'est des pédagogues C'est des techniciens Et combien, combien vous avez réussi à en mobiliser euh, en flot continu, je dirais, euh, combien il en faudrait Alors, Combien tu as réussi à en mobiliser et combien il t'en faudrait Alors, je dirais, avec le, les, les budgets que, que nous avons, nous, avons, nous avions en moyenne, je dirais, un équivalent temps plein au niveau technologique, pour ce qui est, je dirais, vraiment ressources informatiques. Nous avions, je dirais, à peu près en moyenne une personne, je dirais, technico-pédagogique. Nous avons un mi-temps chef de projet. Et puis, c'est à peu près tout pour tout ce qui est open education. Maintenant, pour la partie MOOC, ce qui elle, est beaucoup plus gourmand de ressources, là, nous avons euh, une personne chef de projet qui est au cadre de l'université, et nous avons trois personnes, dont une personne qui s'occupe plus de, de technologie euh, vidéo et deux personnes euh, technico-pédagogiques. Donc, ça fait trois, quatre personnes qui sont euh, pour, euh, pour, pour, pour la, la partie MOOC. Donc, pour la partie hors MOOC, nous avons travaillé avec très, très peu de personnel. C'est remarquable que vous avez réussi à faire avec euh, si peu de personnel, hein. Euh, je trouve. Euh, J'ai ai beaucoup aimé aussi ton, ton modèle en, en, de découper la formation en quatre parties. Euh, contenu, parcours d'apprentissage, encadrement, évaluation, je pense que c'est quelque chose qui vraiment est en, en mesure d'aider de, de, à, à faire la part des choses et, et, et, à, et à discuter clairement avec les gens de quel est l'investissement qu'ils doivent mettre et dans quelle partie ils doivent le mettre. Et oui, voilà, ce prend ça en là. Euh, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant à à diffuser dans, dans, nos, dans nos établissements. Euh, donc, euh, je pense qu'on essaiera de mettre le lien vers, vers ton article dans, dans le, sur le site euh, pour que tout le monde puisse en, en profiter. Donc, parce que le, le, le, je, je le rappelle, hein, le, le site de, de la conférence va devenir un site de ressources. Vous y retrouverez tous les enregistrements des, des sessions, mais aussi euh, les liens qui auront été partagés euh, dans, dans, dans ces différentes sessions. Euh, en parlant de, de liens, euh, je ne connaissais pas Merlot. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots Voilà, je mets ici sur le chat le lien de, de l'article. Bah euh, Merlot, bah, Merlot c'est un, un, un, un dépôt international de, de, de ressources éducationnelles libres. C'est qui fait ça C'est euh, des universités qui ont, qui ont créé ça le, le, lien, le lien, a été mis. Je pense que, est-ce que quelqu'un Oui, c'est moi, <rire> moi qui l'ai mis. C'est <rire> moi qui l'ai mis. J'ai utilisé un moteur de recherche et je suis tombé dessus assez vite. <rire> oui, oui, oui, oui, oui, oui. Voilà, éventuellement, je peux partager mon écran. Euh, est-ce que je peux dire je partager Voilà. Nous, nous, nous utilisons. Nous, nous, sommes, nous sommes. en lien avec, le, avec deux. Euh, deux deux sites de partage, donc c'est Merlot, et puis on est aussi avec OER Commons, qui est aussi un, un, un des standards en termes de, de, de ressources éducationnelles libres. Ok. Euh, je, je vais revenir, il nous reste, il nous reste 20 minutes hein, à discuter euh, tranquillement, je, je jette un oeil de temps en temps sur, sur les questions, n'hésitez pas à à continuer à poser des questions dans le chat. Voilà, j'ai mis le lien sur OR Common. Parfait, merci. Euh, voilà, Merlot a été fondé par l'université de, de, de Rice aux États-Unis. D'accord. Je pense que ça servira à tout le monde aussi d'aller voir ces, ces, ces entrepôts de, de, de données de, de l'éducation qui sont toujours très utiles. Hein. Je pense que c'est des choses qu'on commence à voir avec les entrepôts de publication, mais il y a aussi des entrepôts de données ouvertes. Euh, je trouve que c'était tout à fait intéressant d'avoir des entrepôts de, de ressources éducatives libres. Euh, je, je voudrais qu'on discute un petit peu maintenant de la, de, de la crise sanitaire et de la transformation pédagogique qu'elle nous a fait connaître. Alors, j'ai l'impression que c'est plus une transformation technologique qu'on a vécue comme tu le disais, on fait, on fait nos cours à distance comme si on les faisait en présentiel. Et, et est-ce que tu penses qu'on qu va réussir dans, collectivement dans nos universités à saisir cette, cette opportunité de, de transformer aussi pédagogiquement nos, nos, nos cours, de faire en sorte que l'ensemble des collègues ou une grande partie des collègues prennent dans cette réflexion de, de, de transformation pédagogique pour pouvoir bénéficier de l'utilisation de, de, de, des technologies numériques, de cours... Hybride, en partie à distance, en partie en local euh, Ou est-ce que bah, ça va être, malheureusement, euh, ok, ils sont tous passés sur Moodle, mais derrière, euh, derrière finalement, ils font comme d'habitude, et puis euh, dès, que, dès que la crise sera, sera passée, ils vont revenir dans, le, dans leurs petites habitudes. Alors, moi, je suis assez, assez confiant. Je cette expérience que je, je vois un peu autour de moi. Je vois des collègues qui ont dû passer en, en, en mode distanciel, et, euh, et ils ont vraiment expérimenté les limites des outils traditionnels pour de réplication du mode présentiel en distanciel, ils ont fait deux trois cours avec Teams, avec Zoom, en donnant deux heures de cours magistraux. Puis ils se sont dit, c'est pas possible, c'est juste pas possible, je dois arrêter. Donc du jour au lendemain, ils ont arrêté, ils ont transformé leur, leur leur formation. Ils ont dit, je vais faire des petites vidéos courtes, je vais faire des activités avec mes étudiants. Ils ont ils ont compris, ils ont compris par eux-mêmes. Et je pense que euh, quand ils ont appris par euh, par l'action, veut dire cela, vont être nos meilleurs ambassadeurs. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, un certain nombre qui euh, ont, ont, vont, sont dégoûtés du numérique et ces personnes vont revenir à l'enseignement traditionnel, mais l'objectif n'est pas d'avoir tout à distance, hein, ça n'a pas de sens. L'objectif est d'avoir une partie, une proportion d'enseignements qui sont à distance, qui utilisent des nouvelles technologies, et chacun utilise les techniques qui lui sont les plus adéquates. Pour certains enseignements, le, le cours magistral est peut-être approprié. Il ne faut pas non plus euh, nécessairement euh, tout le monde fasse des, des, des, des outils numériques et, et des, des formations euh, en partie à distance. Donc, je suis assez confiant et des collègues et des feedbacks que je reçois, c'est plutôt des, des, des essais, des expériences qu'ils font et qu'ils sont en train de partager. J'espère qu'après cette crise, on aura l'occasion de faire un débriefing, de prendre le recul par rapport à ces outils et que ça ne reste pas une sorte de débanding, de voyeuse chacun dans son sens avec ses propres outils mais qu'on puisse avoir une réflexion plus institutionnelle pour dire ok, peut-être essayer de, de réorganiser, peut-être essayer de... de D'être un peu plus efficace en termes d'outils utilisés, en termes de rationalisation euh, des différentes approches. J'ai ai beaucoup aimé euh, aussi la partie où tu, tu parlais de, de, des jeunes collègues qui veulent refaire euh, tout à partir de zéro. <rire> j'ai fait ce cheminement moi aussi et, et j'en suis arrivé. Euh, alors, moi, j'ai jamais voulu écrire un, un poli. J'ai jamais eu le courage en fait. Donc, <rire> voilà. Mais euh, je faisais des transparents et euh, pareil, j'ai eu quelques, quelques épiphanies dans ma carrière. Quand je me suis endormi moi-même, euh, au bout d'une heure et demie de cours magistral, à présenter des transparents, je me suis dit, il faut que j'arrête, c'est pas possible, <rire> ça ne marche pas. Mes étudiants dormaient et moi aussi, donc euh, non, il faut, faut faire autrement. Et, et, et depuis, euh, j'ai fait le changement de… voilà Mon rôle, c'est de faire travailler les étudiants, c'est en faisant qu'ils apprennent. Et pas, c'est pas de travailler moi-même. Et donc, moins j'en fais, mieux c'est. Et donc, plus je réutilise des trucs qui ont été faits par d'autres, que je mets en, en, en scène, que j'organise selon le parcours pédagogique que j'ai choisi, mieux je me porte. Parce que j'ai plus de temps à réfléchir à la stratégie plutôt qu'à la réalisation des, des, des ressources elles-mêmes. Et donc ça, est-ce qu'on est qu peut travailler sur ce cet, cet, cet aspect « vous allez gagner du temps » en réutilisant des choses faites par d'autres. Ne produisez que ce qui n'existe pas et réutilisez ce qui existe ailleurs. Oui, mais ce sont des, des enseignants-chercheurs. Et donc, il y a quand même une, une, une mentalité, je dirais, à, à, de dire, euh, je vais produire moi-même. C'est dans le métier, c'est presque dans, dans les gènes des, des, des, des chercheurs que de produire eux-mêmes. Donc, d'avoir un regard critique sur ce qui existe. Et moi-même, quand je lis un livre, je suis rarement satisfait. Il y a, il y a plein de parties que j'aurais fait autrement. Et donc, c'est vraiment prendre ce soir pour dire ce n'est peut-être pas grave, finalement, que ce soit expliqué autrement. Finalement, ça change quoi pour l'étudiant Ça ne change pas grand-chose. Finalement, ça aurait été un autre enseignant que moi. Euh, il aurait de toute façon eu un autre éclairage. Et donc, ce n'est pas, pas ça l'important. Voilà. Et je pense aussi que, euh, en termes pour, pour les collègues, il n'y a pas que les OER, les OER. Dans les OER, il y a aussi les Open Textbooks. Et là, l'Open Textbook, on a une ressource qui est quasiment finalisée et qui, ça ne couvre pas seulement une partie de matière. C'est pas une petite vidéo. On a un textbook complet qui peut servir de base pour l'enseignement. Donc moi, pour un de mes cours, j'utilise un, un livre qui malheureusement n'est pas ouvert parce que parce que c'est un, un, un bouquin commercial. Le jour où il y a un bouquin commercial dans, dans ce domaine-là, je fonce dessus. Et l'intérêt, c'est de rajouter des parties à ce moment-là. C'est la base. Et comme c'est ouvert, on peut mettre des petites, des, des petits suppléments. Oui, et ça peut être fait de manière collective par une communauté qui construit l'open textbook de, de la communauté ou d'un cours particulier de manière collective. Et, et il est meilleur quand il est fait à plusieurs. Enfin, On le voit bien en recherche, on, on, on signe rarement des articles seuls. Tout à fait, oui, oui. Donc moi, actuellement, je participe à la, la rédaction d'un textbook global en artificielle avec un, un, ensemble de, un ensemble de collègues. Et euh, voilà, on, a, on, a, on fait chacun son, son, son chapitre. Et l'objectif, moi, ce que j'espère après, c'est qu'on aura un textbook ouvert que je pourrai utiliser pour l'ensemble de mes cours, enfin, pour, pour l'ensemble de mon cours d'intelligence artificielle, par exemple. Oui, c'est très, très, très intéressant comme démarche. Y a-t-il des questions Je vois qu'on a des. des euh, oui, il y a une question. Alors. Euh, question. Allez, en haut, en bas. Euh, non, c'est les mêmes questions que tout à l'heure. Je ne vois pas de nouvelles questions. -dire le point rouge qui s'allumer, mais je ne vois pas de nouvelles questions. Alors, dans le chat, on a surtout des références. Donc, euh, sur Spark Open. Euh, euh, Spark Europe, hein, des visions donc open education euh, chez Spark. Euh, voilà, c'est Cécile qui nous partage des, des choses comme ça. Des, euh, des créations de manuels numériques en open access avec des, des, des, des ressources chez Couperin et, et du Scol en histoire-géographie. Euh, Perry nous a cité aussi un, un numéro de journal lui, qui est sorti euh, il y a quelques jours. Hein, qui, qui parle justement de cette transition des, des ressources aux pratiques éducatives libres, comment ré, réapproprier les, les ressources pour en faire des formations ouvertes et à distance avec des retours d'expérience. Voilà, c'est un, un journal assez, assez complet qui, qui est proposé, un, un numéro assez complet. Voilà. Euh, hein. Écoute, écoute, Pierre, moi je propose, comme euh, le, le, le, le troisième intervenant n'est pas présent, peut-être nous pouvons arrêter ici. Je pense qu'on a fait le, une discussion intéressante sur l'ensemble des, des, des éléments. Et s'il n'y a plus de questions. Voilà. Dernière chance de, de, de nous solliciter en nous posant des questions, ou en postant des commentaires dans le chat ou dans l'onglet questions. <rires> Ah, Perrine qui nous rejoint, Thérine. Bonjour Perrine. Bonjour, merci beaucoup. Alors, comme c'est quasiment la fin et que, en fait, je ne peux pas poser de questions à moins de le faire dans le chat, c'est moi qui avais posé une question. Moi, j'ai une, une curiosité parce que, donc, une des participantes intervenantes de la conférence, Caroline Belleménager, a dit, je lance la réflexion, quel open badge pour reconnaître les contributeurs à l'open education Et donc, en fait, ma question, c'est vos ambassadeurs ambassadeurs de l'Open Education ou de l'Open en général, sont les personnes qui savent faire la même chose que ce que vous venez de faire ou vraiment, eux, ils sont enseignants et ils contribuent aux ressources éducatives libres Est-ce qu'ils ont eu une prime particulière en euros Ou est-ce que, eu, est que vous avez formalisé une façon de les reconnaître Là, on pense au badge pour créer la communauté en fait alors, je dirais que dans, dans, à l'UC louvain nos ambassadeurs sont des personnes motivées. Donc on n'a pas d'incitants financiers, nous n'avons pas de bâtiments, nous n'avons pas cela. Ce sont des personnes qui ont peut-être eu des financements pour réaliser un projet, qui ont été sélectionnées, et puis ils sont enthousiastes, ils sont convaincus, et euh, ce sont eux qui, font, qui sont nos ambassadeurs. Il n'y a pas du tout d'incitants, il n'y a pas vraiment de, de titre d'ambassadeur. Je il pense qu'on reste à un niveau très informel. C'est très bien. Est-ce que vous faites des réunions des réunions là-dessus Est-ce que vous... vous enfin, je dis, comment ça se, se formalise, les réunions autour de ça Comment est-ce que vous les avez trouvées Et comment vous... Enfin, encore une fois, est-ce qu'ils ont un papier qui dit vous êtes quelqu'un qui, qui est ambassadeur enfin, Vous voyez, vous avez utilisé ce mot, mais finalement, est-ce que vous avez une liste d'ambassadeurs C'est très informel. Il n'y euh, a pas de titre et tout. Peut-être qu'on pourrait... Faire ça. Mais le risque que je vois, c'est que ceux qui ne sont pas ambassadeurs, ils sont, ils, sont, ils sont un peu exclus. Donc pour moi, toute personne qui a contribué, qui a quelque chose, est un ambassadeur potentiel. Et donc concrètement, ce sont des personnes que l'on va chercher lorsqu'on a besoin de témoignages. Donc on, a, on a pas mal de, de sollicitations, parfois médias. Euh, à ce moment-là, on, on a besoin d'avoir des personnes sur le terrain qui, qui ont fait les choses et qui viennent parler ce sont, sont eux qu'on qu va chercher, que ce soit pour les moules, que ce soit pour les OER, euh, que ce soit pour l'open data, pour, pour l'open source, euh, nous avons nos, nos, nos référents pour, euh, qui ont participé à des, des, des campagnes promotionnelles, par exemple. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer d'avoir une sorte de, de, de plateforme d'utilisateurs, euh, mais ça, nous n'avons pas encore mis en ça pourrait être une idée pour, pour les années suivantes. Euh, dans, dans, puisque je suis aussi assez attaché à cette idée des, des badges, donc vous savez, c'est des... Euh, médaille virtuelle, mais il faut bien le prendre. C est, c est, c est, ça fait, permet de faire communauté, en effet, et aussi, euh, ça laisse, euh, quand, quand on parlait de motivation, euh, bah, justement, on a affaire à des personnes assez créatives, donc elles, elles peuvent décider elles-mêmes de s'attribuer un badge, dire, ah, ben, bah, j'ai envie de le montrer, j'ai envie de montrer, et donc, ça apparaît dans leur profil, et on va pouvoir les retrouver, on va pouvoir... Euh, euh, s'informer auprès d'elles et puis elles peuvent même dire dans le badge euh, elles-mêmes ce qu'elles connaissent le mieux ou ce dont elles savent le mieux parler oui. et pourquoi pas euh, dans, dans l'année qui vient euh... ouais, peut-être le, le, le... la réflexion que j'ai par rapport à ça, je crois que le concept de badge au niveau des étudiants ça, ça fonctionne très bien je ne suis pas sûr qu'au niveau de la communauté des enseignants-chercheurs euh, que c'est quelque chose qui puisse fonctionner je pense qu'il dans, dans, dans, y a quand même une génération qui n'est qui, qui pas dans cette mouvance de type badge, qui est une mouvance un peu de reconnaissance plus officielle et de dire, écoutez, ça c'est un, un peu trop joué pour nous. Quoi. Alors justement, à propos des étudiants, euh, moi qui suis dans Open Education Global, hein, eux, leur, leur tendance qu'ils ressentent ces derniers temps, c'est euh, l'open pédagogie. Alors, mmh. oui, tout à fait. Ouais, les étudiants, on leur fait faire le cours, en fait, et on, à cette occasion, on à libérer leurs cours correctement euh, en termes de droit d'auteur, de compréhension de l'intérêt de faire des ressources éducatives. Vous pratiquez ça alors Oui, oui, oui, tout à fait. Je dirais que c'est même dans notre objectif de, de, de stratégie pour, euh, pour Open, c'est on, on voudrait aller de, de, des ressources ouvertes vers euh, la pédagogie ouverte. Donc vraiment que, que ces outils, ces outils d'interaction et ces outils de, de publication soient en fait uniquement le point de départ pour, euh, je dirais, pour que euh, pour que l'étudiant co-construise son savoir avec l'enseignant. Et non, et non plus l'enseignant qui donne ses ressources et l'étudiant qui apprend, mais on a vraiment une co-construction avec, euh, avec les apprenants. Par exemple, on, on, on réfléchit maintenant euh, de manière très active à, à, à des outils d'évaluation par les pairs qui est utilisé dans, dans, dans le peer review, mais on l'utilise pour, pour les enseignements. Et donc, il y a des expériences qui sont faites. Nous, nous comptons d'ailleurs euh, euh, avoir une expérience plus globale avec, avec un, outil, euh, un outil institutionnel, où l'idée, c'est que euh, des, des travaux d'étudiants sont soumis, euh, ces étudiants eux-mêmes, qui comparent les travaux d'étudiants deux par deux. Il ne doit pas mettre des points, il doit lui dire « j'ai A et B, je trouve que A est meilleur que B ». Et chaque étudiant doit comparer un ensemble de paires de travaux. Et sur base de ça, le logiciel fait un classement ordonné des travaux en fonction de, de, de, de, de, de, ces, de ces comparaisons pair à pair. Et ensuite, l'enseignant, s'il le souhaite, c'est pas obligatoire, il peut ensuite attribuer des points à quelques, euh, il prend quelques éléments, quelques, quelques, quelques euh, travaux dans la liste. Il ah, Celui-là, pour moi, c'est euh, 12 sur 20. Celui-là, c'est par exemple 14 sur 20. Et sur base de ça, le logiciel fait à ce moment-là des notes pour l'ensemble des travaux, si on veut que ce soit certificatif. Mais ce n'est pas obligatoire. L'objectif premier, c'est de, euh, de l'évaluation formative. Et donc, on, on souhaite vraiment que, que, que ces outils permettent aux étudiants de... de en, en corrigeant les travaux des autres, l'apprentissage est évidemment énorme. énorme. Et donc, non seulement ils doivent corriger, mais dans d'autres cours, les étudiants euh, construisent, le, construisent le, le syllabus. Et donc, moi, dans un de mes cours, j'ai proposé un syllabus ouvert. Et donc, les étudiants peuvent, peuvent le modifier, s'ils le souhaitent, en cours d'année. Et je leur dis, euh, ce que vous modifiez, ce sera lui sera corrigé, et vous aurez une prime à la fin d'année, en, en termes de points, en termes d'évaluation certificative. Parce qu'il faut quand même un certain nombre d'incitants. Mais il y, y, y a aussi d'autres méthodes pour cette pédagogie euh, ouverte, euh, qui pour moi est une sorte de conséquence de toute cette approche ouverte. C'est très stimulant. Parfait. Merci voilà. beaucoup. Pour... Peut-être aussi. Peut-être aussi. Euh, donc j'ai parlé ici de, de, de, de cette stratégie ouverte, mais cette stratégie, elle est vraiment faite en collaboration avec euh, euh, ce qu'on appelle Louvain Learning Lab, qui est notre euh, notre département pédagogique de l'université. Donc, le numérique, c'est pas juste une ou quelques personnes détachées qui s'occupent du numérique. Toutes les personnes qui sont les conseillers technico-pédagogiques travaillent au sein de ce département pédagogique de l'université. Et vraiment, en termes de pérennisation, notre objectif, c'est que finalement, tous ces aspects-là... Euh, Continue, se perpétue dans cette cellule pédagogique de l'université, qui elle est évidemment preneuse de cette approche open. C'est elle, cette cellule aussi qui, qui, euh, qui englobe le projet MOOCs et qui est donc très, euh, très sur la balle pour toutes ces, toutes ces innovations. Parfait. Merci beaucoup Yves de ce retour d'expérience euh, très stimulant et, et motivant. Euh, je pense qu'il nous reste 4 euh, minutes pour se euh, déplacer dans une autre salle, parce que la, la conférence continue avec la, la dernière session. Les sciences Oui, alors j'allais citer les trois thèmes qui sont possibles. Hein. Donc, euh, les sciences fondamentales oh, ouais. en un panorama des initiatives européennes et un panorama des initiatives francophones. Donc euh, merci à tous les participants, et puis euh, bah, on se retrouve euh, peut-être voilà. dans l'une des sessions suivantes. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.